en dedans village des Dieux, la police ensemble avec l'armée c'est déshabillé. Il déshabillé chef de gang ISO. Non moment m'a parlé ensemble avec ou là. Territoire récupéré depuis ces côtés la police arrivait gué contre l'eau s'écraser toute caille plate.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 Eh bien, arrestation ça qui la cause, puis fo activité journée aujourd'ia dans ville gonaïve paralysé à cause en pile katouche a tiré nan zone Raboto. sans levé red, Zandolit pas bouger, machine pas sikile. J'en Saté annoncé par syndicalis mais dans l'idée pour protéger chauffer ensemble avec passager qui fait route là, machine interdit pour passer depuis journée et à jusqu'à nouvelle ordre, mesdames mademoiselles et messieurs après décision ça divers chauffeurs bus parlent ensemble avec nous on va des réactions yo moi invité ou rale chez ou chita confortablement Fou que il info pas rentre la kayou se yon plaisir tout tripotaille ça en bon timamite sans retirer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 Nous, t'es chance présenté ou yon t'y compte, ne joue pas yo Et compte ça qui c'était tout on sans fond. Merci si à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse lancer bague. On ne partit craque pour nous voir compte nous gagner. n'ayons celle-trou, gagner mille trous. n'ayons celle-trou, gagner mille trous. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse. par là, nan commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Izo, pas ge fè lâche non garçon, se met kode pour pou bataille. Pas rentre nan trou, ni pas descendre nan toilette. Soti si ving kwaze ensemble avec la police, vin toke konou. Vin son des points ou yo Vin son de quantité j'yabouge Ensemble ou Je ke ou toujou dil Mesdames, mademoiselles et Messieurs Grâce ensemble avec Mouvement Bouakale Wash Maman Gaye Kakabandi Eh bien plus passe yon semaine Gen série de nouvelles Nou patande nan pays d'Haïti encore 25 moun kidnappè pou semaine sa Oui soukou Delma Oh oui, kanapè vè. Oui, Petionville Oui, nan des bouke Yo kidnappè moun ça fait longtemps. Oui, papa nous pas garder dans le journal première occasion pour n'a pour diverses familles qui débarquer, k'a crier, yo kidnappé moun pou yo, s'il te plaît bandit yo, libéré nous pas wè oui, bagay comme ça. Moun ki débarquer, oui gang n'a combien millions pour yo aiderl pour payer gang yon façon pour capable libérer moun ça. Grâce ensemble avec Bois peuple haïtien, dossier sa yo, nous pas yon encore dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait encore l'autre fois m'vinn encore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 on sait, jour et jour à machine papsi qui laisse route matissant. Eh bien, syndicalisme mais change qui te prend décision ça. Y façon pour capable protéger vie citoyen Ensemble avec chauffeur, yu, puisque des fois, benzio qu'on fait gros pression sous chauffeur. Y façon pour capable faire au poté balle. Eh bien. Syndicaliste, l'ont mandé ensemble avec tout chauffeur, rete la kayo, moun qui tap traversé, rete la caillou parce que la police a mené une opération, li pa des dommage collatéral. Eh bien, peut pas ici, jour et jour a même, pièce machine pas si qu'il est, matissant l'oc. Donc, nous te gèchans parler ensemble avec divers chauffeurs bus sous dossier ça. Moi, invité ou, tendez comment yon tap réagit, non micro, la presse. Nous pas capable, et pas à parce que. C'est la petite nous manger, c'est la madame nous manger, c'est la famille nous, les amis nous, la vie de 50 gouttes, c'est la nouvelle, Ça veut dire, quand il y a passé Matisse en catastrophe, et puis tout, descendre là, la ville, son lot encore, et je pense que quand il y a aujourd'hui, il y a 100% de chauffeur pour le propriétaire. Parce que, calculons, quand Matisse Mathis machine de victime, il asile. Ou bien tout chauffeur à mourir. Les gros responsabilités c'est sous contrôle. Il y a c'est une décision de ces Nous Nous d'accord à ça. Tout ça. Toute bisque jusqu'à jusqu'à ce que l'État fasse ça. fer pour nous, pour nous. Pour nous nos souffres. Est-ce pendant nos campers là. Est-ce que nous avons qu'il y a une autre alternative qui peut de nous assurer le transport public pour nous permettre nous qu'un économique notre stable. Non ce n'est pas possible parce que raison. C'est seulement dans adresse transport nous, nous avons des on est comme un pays d'Haïti. Il n'y a pas offrir fruits de nous. Depuis nous lever, c'est dans transport à nous, nous avons nous. Mais c'est nous avons activité qui marche actuellement. Est-ce que nous des choses à nous? Comme à à jacques etc. Bon, non, nous ne pas Parce que depuis souvent, c'est la ville, et pas au et à Léogane. Bon, devis devis pas gain la ville, pas gain activité. Et il n'y a pas capable porter Alors, si capable l'autre faire transport et couto c'est bout de course, mais ça yu, pas capable, ça des gros machines, c'est la ville et centre-ville les ogans jusqu'à dit. Mais c'est l'en scène bagaille, la police. Là vous êtes vous ne pouvez pas. Vous précaution pour arranger pas c'est mettre est Ce n'est pas bon Là de mes il y a même si vous pas vous C'est pas pour moi. Vous ne pouvez pas Vous pour Vous pour Vous pas pour C'est Vous ne Vous Vous pas ça quand a eu ça nous fait Oh, on quand même. il y a gens qui ont campé, plus qu'un an, deux ans. Quand même si nous pas de bagages, ils vivent. Mais si tout le pour mon une décision pour la police faire le travail, Nous ne pas empêcher la police nous faire le travail, elle prend des bagages, ou bien pour biser l'écrasé, que l'écrasé ne fait plus de déficit, parce que ça ne fait plus déficit. Pendant l'écrasé, il faut dépenser 10, 000, 15, 20 000 dollars. Nous préférons au campel pour une semaine, deux semaines. Alors, pour ah. finir, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision syndicale pour empêcher les machines de passer au niveau de Matissa? Est-ce que bon, d'accord? c'est une décision que vous avez prendre longtemps, ça. longtemps, longtemps. Ça. Parce que même, moi-même, qui ont bis, parfois moi-même, moi je suis avec le les gens les ne décision yo pral desou gagné parfois chofè a pou nou ou oblige ba vi, ou bay moun chofè et c'est de temps en temps ou a vie ou a victime parfois gen délai nan route la ki pa bon pèdon gran caoutchouc mais machi pa ka rache gran caoutchouc nan sa bénéfice parfois bon bon bay nou pa janm konn changer l'huile différentiel c'est chaque semaine nou change l'huile différentiel k'ap coûte 2000 epic dollars k'ap de l'eau l'ap tremper nan de l'eau ki pa bon pour nous du tout mais c'est là pou le sa fait travail li k'el fait et puis après ça raison, nous, nous même propriétaires de nos jours, nous sommes nous victimes d'autres gens, victimes d'autres gens, bon le cas samedi à là, nous même dans basket ici -bas, Nous là, bon oui. nos bon ah. mm. machines, bon Monsieur oui. oui. était oui. pour le samedi, bien sûr, il défend barrage, <laughs> bon la police paraît pour le débarrer bon machine n'a crasé, mais machine a quand même dans le crase, tout ce l'argent gens qui a dépensé, cool. mais tout même si qu'un eh, si camper à ta potée on allait mieux. Pendant ce temps, nous t'as senti, senti, que t'as senti Qu que machine, nous a dit qu'il très bon. Alors nous connaissons bon comme nous connaissons chaque jour. Je dis à la nous camper. Est-ce que nous bon notre recours tout ça. Bon, comme pas entrer parce que depuis la machine nous camper ça c'est comme pas entrer parce que nous, ça c'est pas gênant autre activité. Et puis la machine camper nous même on sans nous bloquer tout, nous camper. Alors, je veux dire, nous pensons que bah, la contribution, c'est ça qui est important, a, donc nous allons faire forcer. Oui, nous sommes obligés de parce que c'est une c'est une solution, qui oh, t'apprend, qui bon pour nous quand même. D'accord. D'accord, vous de un message pour ma appréciation après la décision? Bon, message pour m'apprécier à chose, c'est ça que nous avons souhaité. Il y a même tout qui dit que qui dit tout chauffeur faut faire chauffeur admettent qu'il est campé. Nous avons nous a, nous a souhaité, il y a même tout pour sortir avec une solution. Vous comprenez Pour sortir avec une solution. Pour faire devant, pour ne pas dans le même problème. Quoi. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous tapez des déclarations diverses chauffeurs qui d'accord pour que yo campez machine yo pendant un bel bout de temps, pour que la police lui-même, fait ça, pour le faire, sous route matissant, craser basse gang, qu'on a opéré, ramasser l'argent dans mes chauffeurs. Donc, citoyens, ils été te ensemble avec impatience. <laughs> yon ont décision qui pour et eh bien pour que ça ne répéter répète encore, et non seulement ça, tout pour ouvrir, pour parler. bandits sous zone ça, kap fait yo, chantage. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le moment pour nous rentrer dans le village des dieux. La police nationale, le moment, c'est Chou Cap compter. Est-ce que Bandi Iso a passé semaine est-ce que l'a chapé Est-ce que il a arrêté l a? Qui sa zone matissant a devenu. Mais mesdames, mademoiselle et messieurs, ça que moi capable dire sincèrement c'est que la police a avancé sans garde Parce que le connaît population à camper en ensemble avec manchette. Et en façon la popo a opéré. Bon, on pense ça, c'est pas technique la police m'a de yon. Parce que depuis bien longtemps, nous avons dit ça. Chaque territoire, la police nationale fin récupérer, c'est tout le La met ensemble avec la police, foncelle. Depuis ce côté, vous fin opérer, vous fin nettoyer, pas de bandits là encore, c'est tout passé sous caillot. là Nous connaissons, si vous prenez une route normale, bandits autant de piège, vous mettez près là, fouillé trou dans l'idée pour capable lager ça dans mais si tant que vous avez avancé, vous avez Kay, c'est tant qu'il y gagné plus d'espace. Quand vous si pensez que vous avez tout, la police vous a mais que vous avez crassé, vous avez passé dans l'espace. Vous <laughs> hey, avez toujours eu de courir, vous avez eu de La police nationale a frappé sans camper. Mesdames, Mesdames et Messieurs, vous avez eu de la trisouille pour les gens qui sont dans le village de Dieu. Depuis un bel bout de temps, eh bien, il y dit des qui te ça qui prend le chef de gang utilise yo yon technique. Yon sel soti, Yon sel entre. Geye chef de gang, spécialement spécialement Li pas d'accord pour yo sorti quitte le village. faut nou nous là ensemble faut nous là Et si toutefois, fois y a des si qui sont là, d'ailleurs pas ou retourner dans et sous ta tourne, ou ap vin jouen, yon lot moun habite nan kae la normalement, ensemble avec toutes sortes de possédés. Ou quoi se cause? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nan moment fok mwen di ou, la vraiment marée 14, en dedans village de Dieu. Est-ce que chef de gang sa yo ap passe semen nan, yon dossier nan suive, de près, rete connectés ensemble avec nous, puisque jusqu'à présent la, la police a marqué point, et nous souhaiter la police continuer à marquer point pendant nous mêmes peuple haïtien nous continuer à la prier pour you. Pas des Garde à gauche, à droite. Seigneur, même Béni moi chèque, Seigneur. Les m'abstèvent avec. Quand on bandit. Que me voyait le devant. Que me voyait derrière. N'importe qui me voyait Pour le couper viande. Pour le couper os. Pour le gailler caca, bandit. Seigneur, Seigneur, même achète moi M'oblige à gagner. Jésus te dit, m'acheter le, -le. dis à assez laid pour m'gagner. Exercez pointe moi Exercez douette-moi. Exercez, douette, Exercez, Exercez intelligence-moi. Servir avec manchette manchet pour couper viande, pour couper Pou zo, pour couper moelle, pour gagner caca-bonti. Amen. Vous mettez met manchette dans la place et vous mettez chita. La police nationale a arrêté Aboulo. Mes amis, nègla tellement l'aide peu pas ici, ils ont un cauchemar. Mes amis, mais c'est quoi l'histoire? Ou contre la nègla seulement les frères? Non, sous contre peuple haïtien tout pe. Non, moun sa pas de même besoin de pour la police arrête elle. Efre oui? Ou pas regarder le 5 fois. Ou waple. Et bien, peuple haïtien faut que mou dit ou. Arrestation ça qui fait hier soir. Vrai nom monsieur c'est Batelmi Junior. Monsieur yon considéré dans la ville comme bras droit ancien sénateur Yuri la Tortue. La police marelle pour association malfête, assassinat. Monsieur était même mettait fait dans le palais de justice. Monsieur son bandit notoire. Monsieur jeune arrestation dans un bar hôtel resto en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 Yo ont mis un commissariat tout seul ouverture. Ma me ou, Aboulot, tu as mandat un mandat d'ailleurs de depuis un bel moment. Sénateur Yuri La Tortue, tu as répondu une question sur dossier ça. Qui ça, Aboulot, y est pour toi Frémière Maxime Kapkoutem, entends comment elle te répond. Bon moun monde qui dit, est de choléra, alors. Non, non de abou. Et eh, eh, t'as l'air. Il faut quand même poser une question qui t'a tombé dans <laughs>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 Yo mando qui so est de chef de gang boulo de bandits à boulo La police arrête pou pour assassinat, association malfaite. Ils te mettent nan par la justice. Ces questions posée, Pas proposé pour l'intelligence ou mon sénateur. Pour dire, moi-même m'a toujours dit, Raboto mm -hmm. a deux fois participé dans mm -hmm. la boto... révolte politique. Mais Raboto. Et révolte politique qui côté le mené à qui ça, ça servi pour les pays, pour la patrie, machonzini? Un petit chapeau là-haut. Kass la feuille pas qu'à rentrer. Un petit chapeau là euh, fête, <laughs> enfin, chapeau pour nous faire ça. Pour nous voir la beauté. La beauté de ça. C'est fond de parler ensemble avec. Ok, sénateur, il a tortue maintenant. On continue. C'est côté à 2h, heures, 3h heures du matin. Est-ce que ces questions, ça y'a posé au sénateur? Et Mandé dit, on qui sa a l'oeil pour Qui sa so konne de abou l'oeil? Kou n'y a l'eau tombée, rabotée, se kote de 2-3-10-8. matin. est ce que c'est ça yomando? Non, sénateur, c'est se pas ça yomando. Répond question. Nan go la yiv, ou ka li almanje ka yaya, yaya. Est-ce que nous doux nous avions almanje ka y diskay dat? Se made yomando, sa a l'oeil pour vous, Oh, oh. Ou al d'en discothèque, est-ce que nous devons envie à danser Non. Yo ça a bouloyer pour vous. Contrairement à, à tout l'autre côté ici, vous ke... non. Non, eh, que... nous avez dit Non, non, non dit que vous avez dit que vous avez dit que nous avez dit ça vous avez dit que vous avez dit vous que nous que Pour je préfère mettre au ministère de Nous, il Nous avons fait un bon ministère de Y'a Il oui. <rires> ah, y a la qui en avance, Sénateur. Mais c'est sais question On pas pour tout le monde. Mais vous Mais non, sénateur, faut pas ici. Pourquoi? Mais pourquoi, sénateur? Aboulot, sénateur, abouulot, oui. geta nous a parlé de tout, est-ce que nous m'ando parler de tout, n'est-ce Non, une question bien simple. Non, je ne pas parler de... tout ne va parler de... Non, pas parler de... Je ne pas pas pas c'est ça ils savent qu'à peser sous d'eau oh, dis ça -so, qu'on est de monde ça gardez moi-même moi tout profité ah, par vous dire pas qu'on est de non. non moi qu'on est à boulot quand <coughs> moi qu'on est en pile jeune raboto okay. Moi okay. tout profité par les de toute jeune raboto yo parce que je dis il venait pas normalement pas l'argent là algo okay. naïve ok son jeune raboto son jeune hahahahah <laughs> <Hey! coughs> oh, oui, mon dieu à deux heures du matin al raboto <coughs> wawalna club ou a vien manger, et c'est seul côté où a kaflané dans la ville. Ou pas honte. Ou pas honte, pa Sénateur, Moi-même, je n'ai pas perdu un bagay comme ça. Je n'ai pas honte se de se dire un comme ça. C'est seul côté. C'est seul côté où a kaflané dans la ville. Je n'ai pas honte. Franchement, je pas honte, Sénateur. Je n'ai pas honte. Aïe, moi-même qui a eu plein sécurité, ça veut dire que tout le monde a pas plein de monde qui a là plein de monde qui a eu plein Mun sayo par contre voteau. Mun sayo c'est pas eux-mêmes qui permettent ou, ou rivent cotoé e ya. C'est se seul côté ou capable flaner n'importe les et l'autre zone yo sénateur. Pas la veime nos Et où ça gueule placé? Mais sénateur avait e chopé ou m'domber. Pas la veime sénateur y ouvre la tortue. L'autre zone yo par qui mun qui était là-dedans. On l'autre moun te ka vini l'explique sa, mais c'est pas nan ou. Nan bouche ou pour bagay kon sa ta soti. Ce sel kote, sel green kote nan département la tibonit. Sel green kote nan Gonaïve, ou kapab soti, ou kapab ale enjoy ou jon vle, lè Mais l'autre kote ou même, moun yo pa ge enjoy. Et puis c'est ou sa ge plan sécurité pour le pays? Est-ce que ou a janou fait et puis celle-là, c'est la grande côte, c'est Ou mal pour l'explication de là. mais la police elle pour assassinat, association malveillante, mais divin n'a pas la justice. À hmm. <laughs> la sénateur de Ouattara, papa. À la sénateur de Ouattara. Non, non, de Ouattara. C'est triste. C'est triste, papa, ici, pour sénateur de la République.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 C'est si que je ne suis pas capable de camper pour déclarer que c'est seul côté, nous naïf ou capable de marcher. L'autre côté, nous sommes avec vous. À la côte, gardez-vous, avec C'est pays d'Haïti. Et puis, tout le monde, tout le monde, mais bon monde, nous. quand même un craze pays. Mesdames, et messieurs, histoire satrice. Des bandits qui jouent dans lampe à cause d'une jeune femme, Betty La Ville, dans Solino. C'est demoiselle là qui a pu expliquer, demoiselle a fait qui sortit la caheli, et puis qui ça qui dans le dans dossier la police qui t'a tiré ensemble avec deux bandits, et une demoiselle qui a fini. Eh bien demoiselle là qui t'a traversé. Bandiya sa le il li ensemble avec jeune femme la police tape tiré sans camper sont en jeune femme na nan prend balle dans tête li saute so tombe il mouri. e mouri li mourit. et a mourit tout grand ces demoiselle ça qu'a expliqué comment li lage des bras balancé li pas qui sain le et cadavre nan morg li pas ça pour le faire en ki qui t'a petit on Baba Comment... Expliquez-nous, Comment ça t'est passé? Expliquez-nous faire, mais en réalité. Comment on fait? C'est pas la on police a même Quand ils ont fini, les même. On n'a pas les a les ce que ça On a les peuples La police ne capable, pas. Il a pas mis ça, On a la même chose pour les. La a tiré là mais Il a eu c'est quoi? Il a eu de c'est Il a eu son comme activité Il a Il a Il a eu Il a ici Il a Il a Il a Il a a Il a Il a de Il a a Et comment, comment ça y comme, euh <coughs> la, la, la est, vous Oui, je ne sais pas. On un moment, c'était moment avec la police Je veux dire à la Kisa même pour la police de a Et gang avec la police oui. sur la oui. et Je veux dire là, on va jouer avec comme si tu avais vu un en cas de Alors, oui. le monde dit qu'il couvrir, qu'il y a ces, ces policiers qui là Non, pas Je oui. Elle est qui mais quoi Alors comment tu sentis, comment tu sentis, Parce que comment tu as nouvelle ça La nouvelle ça a été c'est alors, je vais vous donner un second message pour tu vous pour vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide, vous vous avez vous vous vous vous vous avez besoin vous vous No Et sur mm -hmm. no, si se Oui, je vais le faire. <coughs> Oui. Oui. Quelqu'un si vous avez de faire, si vous avez le vous contacter comment vous le 73, 20, 58 73, 58, 20. Nous sommes en train de nous Oui, oui, oui. La, vous nous si qui est en train de nous y a une en train de nous assurer. Nous sommes nous assurer. gens. sommes nous en de en En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, situation est compliquée. Mes amis maintenant demandé, ensemble avec chaque citoyen, depuis un temps, des quatre cartouches capturées en côté, c'est la police ensemble avec les bandits. Si vous avez une possibilité pour tourner côté Sotia, retournez, pas prendre route là parce que bandit Ali même l'ait loué que quatre la mare quatorze ans mais l'est pas capable sauver la police à prendre eh bien ou même qui t'as venu l'est capable de déposer la patte sous l'est capable de marquer ensemble avant pour faire aux victimes pendant la police lui-même APC est stoppée donc en ce sens il est extrêmement important pour que nous passions ensemble avec ça la police a popé ensemble avec bandit, pas passer dans la zone. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bandit à Bandi qui a tiré nous. Mais bandit qui a boupi ma ensemble avant et puis, façon les la police, pas de possibilité pour le protéger. Mes amis, tant pis souple est extrêmement important pour que nous pensions ensemble avec ça. Et non seulement ça tout ou même qui t'a décidé aider ou capable d'aider non? Mais il est extrêmement important tout. Dans un moment si difficile, si maman nous élevé, il nous fait six. Il nous fait six là, nous qui quantité nous nous bat. Papa, pas pa, mourir qui t'en yé. Mais mes me amis, contrôle les petites là C'est vrai qu'elle douce. Mais cherchez sa chaîne noire. Cherchez che, che, pied au sept. souffinez font vous ne faites pas, vous ne fait pas, Si maman nous pas, nous six faites elle a pas, de bon. pas, ensemble avec pas penser eh bien ou même k'ap ni pi deye, soit le fait plus li pral bon pour ou. si sous temps maman on li pas de bon pas penser sous temps pour la l pral bon si maman m te nou, kat nous ou mois ou situation difficile eh bien m'ap sou sous ou nous bien de, m'ap faire plus m'ap chercher sa chè moi m'ap chercher pieu chaussette même pas ici pour me pare ti de la pour pas passe. Li extrêmement important parce que mouri qui te 4 six monde mon cher c'est pour bagaille qui fascine et l'on pas ka pran soin ti moun sa yo, ti moun sa yo pral tombe de vie. Yo pral toune yon danger pou la société, nan yon pays ki si difficile, sa ki la déjà, l'état pa ba yo anye regle. En tout cas mes amis, li important, même si bagay la douce, mais za fe yon moun ab dinou, fe petit se bien malere, li te ka bien, ou se sou te okipe ou faire éducation, yo, de mes si Dieu vous ta bien posé. Mais sou pas ge manger pour ba yo, mes amis, s'il vous plaît, ti tibaye douce la, qui la cause de frago moun qui kon mourir. Mon moun na lè vre, mais pi fofam yon kap kriya se, wè poko wè fason yon pral, levé ti piti dey. Se sa kon pitris nan histoire. Mesdames, mademoiselles, et monsieur, insolite nou pou chou jodi ah? Non. Zami, <laughs> fama, sa fama isien yon gen yon, yon, yon pa romantik konsa. Konsa même pour ne pas que la vie à gêner la demande pardon pou de cool. Non, non, non, ça pire ke les Oh, vous Oh, mais non, chérie, il ne faut pas... Ouais, hey, hey. ouais, ouais, ouais. Non, non, ça, sa me, sa mesdames, ici, mm -mm. Est-ce que c'est l'insécurité qui fait, mesdames, vous chimère comme ça, papa ici Mais non, mesdames, faut nous pas qu'on ensemble ensemble avec monsieur. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça y saute sous tête, li tombe sous épaule. et bien, vini na Haiti, la République des coquins et c'est se sel vole au caprété. Quant Madame ça, qui t'a dit Jovenel Moïse pas contre ça 18 mai v'lait dit. Est-ce que Ariel Henry contre ça 18 mai v'lait dit? Hein? Est-ce que ça qu'a passé journée jeudi à Akaye à ak cabaret Moon Akaye c'est ça yo merite? mérité? À <laughs> la côté garder vicieux papa, pas passé pays d'Haïti. Mais ici bon bon font tendre. Pour qui c'est Akaye mm -hmm. Pour qui c'est nous? Mm -hmm. Monsieur, je voulais dire sincèrement, mm -hmm. on ne traite pas ici une ville historique, une ville symbolique. Mais qu'on y a la mouna mouri dans zone sambatante, nous ça que chéri? ou bien soussé ou bien tete Ah, monsieur ah. Les gens qui sont en politique c'est vicieux ça veut dire que son président ne le pas marcher séparer l'argent bah yo bon problème yo bon problème ça veut dire il a, a bien passé là veut dire a bien traité mona cae Ariel a bien traité mon cabaret <rire> en ville historique à côté qu'a des pas le pays d'Haïti tant que la ville est humiliée mm -hmm. maltraitée vous n'avez rien compris ah il chéri doudou, deux ans presque après assassinat président, eh, 20 mois n'a pas bien passé ensemble avec Ariel, 22 ben, ben, mois. Dis-nous, non, comment la situation est Comment nous traitons les dans la zone Pour passer pour rentrer à caire c'est cabaret, mais les sous ce matelas, les bandits débarqué, tout y yo, ils mourir mourent dans la mais qui ça nous dit hmm? Bon, si di les mien non Gouvernement territoire perdu. De la célébration mm. du bicolore haïtien. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu. Mesdames, messieurs, mm. la voix du peuple, mm. la voix de Dieu. Oui, Kounia, la voix du peuple, c'est quoi, hein? Eh, eh. Eh, la di pep, hein? La voix du peuple, hein? Hum. La voix du peuple. Mouna kaya, mouna kabare rani. Bandi raché. Bandi débarqué au violé. Mon courribrant, gado maman monsieur, qui perdit trois petites! Trois petites. Madame Narivon, côté du Koussa, la gade petite la rap mouri avant fan. Mais j'en jodia, côté la voix di Pep, c'est la voix de Dieu. Ah, il y a ce ou pep la et en même temps, c'est où Dias, mariel <laughs> Je ne jodia, territoire perdu sa. Non non non non non, on pas calfeter bicolore non non non non c'est au cap pour aller. Mon nana est-ce que Ariel se explications le sous dossier assassinat Jovenel Moïse m'a prêté m'a garder nous m'a si nous gais sentiment par rapport ensemble avec ça Christophe par rapport ensemble avec six présidents qui assassiné par rapport ensemble avec façon Jovenel Moïse mouri en dans la cailli dans l'ouest nos premiers ministres, citent dans tous les présidents, Et puis, c'est dans la zone, ils décident d'aller pour la fêter. Pas de problème pour fêter. Mais est-ce qu'un homme qui te refuse à répondre à la question de la justice, qui a présenté dans la boule vie, pour venir prononcer discours sous cadavre de Jovenel Moïse Même si vous ne voulez pas de président. Mais vous citoyen, vous président ne pas assassiner la caille comme ça. Vous ne devez pas faire ça. C'est nous tous qui fait. Yon nom jounen Jodia, non le cité nan tout président, est-ce qu'elle doit flaner comme ça? Mini justice déclare, territoire perdu, moun sa yo kap mouri, nan akaye nan kabaret, sa k passe, yon pa genoua fêter tout? Hum? Akaye pa historique encore, Madame Rosmilla. <laughs> Ce que le peuple veut, mm -hmm. Dieu le veut. Et eh, vraiment, tu. Et eh, pas bah, vrai. Ha eh. <laughs> C'est parce que le peuple veut Dieu le veut. Oui. Mais ce n'est pas réel. Non, non, non, non. Territoire perdu. Il y a la côté garde vicieux, monsieur, ce pays d'Haïti. Le peuple réclame le uh -huh. procès Petro-Caribé. Oui, je ne dis, voici. Voilà. La justice. Toutes nos nous, Côté procès. Qui ça qui empêche le fait? Qui est-ce qui est nous? N'a pas acheté le n'a bien passé Contre-prosé, non qui n'y Nous jouons l'argent des gens, nous ne pas nous faire souffre La justice, nous, la police Le pouvoir, ha, ha, ha, ha. a ce ça se passe Qui fait nous pour arrêter tout le monde qui participe Nous gagnez l'argent Petro-Caribe C'est la chiffre qu'on a Et mm -hmm. ce sera Et il devra se tenir mm -hmm. Le procès Petro-Caribe mm -hmm. Et ce sera justice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 Mm -hmm. Chers concitoyennes, mm -hmm. chers concitoyens, uh -huh. le migrant haïtien est possible. Uh -huh. Le rêve haïtien est possible. Mais, côté migrant, là, il y a, nous faire un non? de prendre Le décision pour mettre bois sous bandit. Le chef a dit, pas fait jouer de bossal mais voilà la victoire? <laughs> Blanc. Ce rêve est codifié dans notre mm -hmm. bicolore.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 Uh -huh. De cracher, uh -huh. de souiller, ah oui. de profaner oui. ce beau drapeau. Aïe, aïe, aïe, Kounia là, a pas souillé encore? Mm. Ah, a pas sale encore? La politique pas passé en bas pied encore? Mouno mes amis, n'a pas de Tant qu'ils n'assument pas la mission qui est la leur, mm -hmm. ces élites n'ont rien compris mm -hmm. de la fête du drapeau.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 est-ce qu'en ou es li qui te à la petite et il charge chaque chante des pieds? Est-ce es li qui te vole à la compagnie de viser, messieurs? Nous gagnons celle de vis qui s'est si pas de camion, nous malbe trop chai. La dit nous nagez pour nous sortir. Se ça fait depuis ou pas soumé ou y'aurait l'air ou ma ozo L'autre a toujours fait pour lui c'est mon capital. L'histoire est très originale. qui le très originale. L'histoire est très originale. L'histoire est très originale. L'histoire est très est Si c'est pas où qui c'est pas a laquette, l'a pas une laquette, c'est pas une laquette, c'est Qui c'est la De messieurs. Est-ce es, toi, ou libère qui te vend à la CPI, changer de billet est mort es, toi, ou libère qui te à la côté d'un des viciés, messieurs. bagage, je ne vais Pour me faire jalousie comme ça pour me dans la Bâton, je ne hé pas hé hé, hé hé hé hé hé hé bois hé hé hé hé pas je non vais boubout monsieur pour me font boire pour me dire qui est si t'a de là. Hein? Ah, ah, ah. Hein? Ah, nous, ne Ça veut dire que je ne vais pas faire de jeunes oui Bat moins, bat moins. à qui ou ta bat hein? Mais si ça nous gagne nous lâche, comme ça. Ma qu'avec boakalez ou Oh my god! La maman, téléphone ça. À la traca, je dis que je ne peux pas parler de la téléphone comme ça pour me péter la bataille. Ensemble. Ou mais si je fais comme ça, ne peux pas proposer euh, de racisme comme ça. Je ne peux pas parler la <laughs> A la tracaboula avec Haïté, oui, non pas ici, La mais boakale à tout côté. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des Koke, sel, volé ou capreté, qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Mouen sou merci parce que t'as avec attention, merci pour la fidélité ou avec patience. Mouen prale m'ap kite ou n'a papa pas manger parce que c'est lui même sel, qui capable protéger ou ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas m'sefouko et ap demain matin 6 heures, pour tout haïtien connecté. Bisous, bisous, Adlov.